Lundi, Mars entrera dans votre septième maison pour y rester jusqu'au 13 mai. Votre septième maison, c'est le verso. Votre attention sera orientée vers l'autre, vers le partenaire, soit le partenaire d'affaires ou personnel. Vous serez incité à collaborer et coopérer. Vous serez alors efficace au sein d'une association car vous serez convaincu que l'on peut être plus fort à deux plutôt que seul. Certains pourraient même décider de créer un projet lucratif avec le conjoint, surtout que maintenant la plupart entre nous sont en confinement. Au niveau affectif, votre relation avec l'être cher deviendrait plus affective et plus passionnée et émotionnel. Certains entre vous pourraient officialiser votre union durant le passage de Mars dans cette septième maison. En général, le passage de Mars dans cette maison va favoriser les relations et les collaborations. Mais si Mars était mal aspecté, dans le sens s'il faisait des aspects délicats avec les autres planètes, des conflits et des tensions s'imposeront et certains, certaines relations malsaines pourraient connaître des ruptures. Comme par exemple, toute cette semaine, Mars et Saturne seront en conjonction très étroite. Alors, vous pourriez connaître des effets contradictoires de cette conjonction car ces énergies pourraient déclencher une certaine frustration et peut-être des désirs sombres. Ou bien vous pourriez orienter ces énergies intenses vers l'accomplissement des travaux durs, plutôt physiques, ou bien faire du sport, ou peut-être aussi vous lancer dans un projet artistique ou accomplir des tâches comme des réparations qui exigent un effort physique. Donc, c'est à vous d'orienter ces énergies intenses de la conjonction de Mars avec Saturne. Donc, vous pouvez les orienter vers l'accomplissement des travaux, des tâches qui traînent, des réparations. Donc, soit que vous vous laissez emporter par une énergie sombre qui pourrait mettre en péril vos relations ou bien canaliser cette énergie judicieusement et dans une bonne direction. Vous avez le contrôle. Vendredi, Vénus entrera dans votre onzième maison dans les Gémeaux pour y rester jusqu'au 7. Où. Durant ce passage, ce seront l'idéalisme et les projets humanitaires collectifs qui vous attireront. Vous aurez un besoin accru de participer à l'évolution de la société et à l'aide des plus démunis et des vulnérables. Ce sont les activités en groupe qui vous motiveront et venus dans cette maison va vous offrir une belle ambiance et la bonne humeur au sein de vos groupes. Cette semaine aussi, il y aura une conjonction entre Mercure et Neptune. Donc, euh, vos communications pourraient devenir plus, euh, plus élégantes. Euh, aussi, euh, vous pouvez, euh, votre créativité au niveau des mots et de la littérature pourrait être vraiment très puissante et très forte. Donc, si vous travaillez dans le, dans le domaine de la littérature, ou en général dans le domaine des, du cinéma, des films, des caméras, des webcams, même si vous faites, par exemple, vous faites des vidéos pour YouTube ou pour euh, Instagram ou pour Facebook,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 Au niveau général, une belle période très convenable pour organiser des activités de groupe, des sorties ou des réceptions, et pour divertir et vous amuser. Vous, amuser. vous aurez des très belles interactions avec les amis et la famille. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec. Mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le cancer, votre douzième maison. Elle serait une période d'irritation et de stress, qui pourrait être relative au foyer ou à la famille, ou bien que vous soyez chez vous, irrité à cause de manque de revenus, ou bien une certaine insécurité financière ou des craintes liées au travail, ou aussi aux besoins familiaux à combler. Je vous demande de patienter et assurez-vous, votre morale sera beaucoup mieux quand la lune entrera dans votre signe les, prochains, les prochaines journées. Je parle de jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec et vendredi samedi pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre signe. Très belles énergies. Vous habitez, mais si vous étiez chez vous, vous auriez envie de faire changer les choses, décorer votre maison, changer l'emplacement des meubles et vous serez très créatif en le faisant. Si vous travaillez, vous allez pouvoir focaliser sur vos tâches avec une énergie ambitieuse extraordinaire. Vous éliminez les obstacles et vous trouverez des solutions à tout, surtout vendredi et samedi. Même vos relations seront plus harmonieuses que d'habitude. Une très belle période à en profiter au maximum. Dimanche et lundi, la lune sera dans la Vierge, votre deuxième maison. Vous pourriez avoir des communications aller-retour à propos de revenus du conjoint ou de vos revenus à vous-même. Ou bien à propos des procès en tribunaux ou un héritage en litige, ou vous pourriez vous ouvrir à vos proches, à vos propos, euh, à propos, pardon, euh, de certaines craintes ou peurs profondes qui continuent à rendre votre esprit tout le temps inquiet, voire anxieux. Donc, vous pourriez vous, pourriez vous ouvrir à vos proches concernant ces aspects qui vous inquiètent, qui vous rend anxieux. C'est correct de parler de vos craintes et de vos peurs. Personne de vos proches ne va vous préjuger ou ne va vous juger et vous pourriez trouver le confort que vous chercherez avec eux. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lion Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît.